Longues années de torture à l'eau bénite, d'écartèlement et d'humiliation. Six longues années passées dans les geôles de la citadelle. Et rien, rien n'a su réduire au néant le terrible Dracula. Plus que jamais, assoiffé de sang frais et de vengeance, le non-mort, le vampire des vampires, le souverain sanguinaire, s'est échappé des murs de l'imprenable forteresse. Entraînant dans sa fuite loup-garou, psychopathe et autres créatures diaboliques pour prendre possession de la tour du Schlossberg et faire régner les ténèbres sur la cité de Forbach. Oseras-tu affronter tes peurs dans les entrailles du château, longue de 666 mètres. Le samedi 29 et le lundi 31 octobre, de 18h30 à minuit, un parcours gore et sanguinolent t'attendra. Et le dimanche 30 octobre, de 14h à 20h, un parcours spécial Halloween pour petits vampires. <rire> Reserve ton billet sur le site de l'Office de Tourisme de Forbach.